Donc là, tu regardes la caméra qui est là, là-bas. Et tu fais. Salut à tous ces petits curibots Marie-Pic, pique, pique Et donc là, je regarde la caméra. Euh, oui, oui, oui, oui, la caméra. Voilà, tu regardes la caméra, mais. T'es vraiment sûre que tu vas les ouvrir parce que. Bah ben oui. Ah, mais t'as pas des petits gâteaux, quelque chose à non, faire Non, les lutins, ils s'en occupent. Les lutins. Hum, les lutins. Eh mon pote, t'as pas l'emploi, ça et va bien. De... Tu parles pas à eux comme ça Ils savent très bien ce que je veux dire. Ils savent très bien ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, c'est le 4. Tu as dessiné quatre. 4. Tempête de rage. Oui, c'est la tempête de rage. Ouais, c'est ouais, ouais, hein. C'est joli. Comme moi. Comme moi aussi Non, comme moi. Mmh. Donc je vais que copier mon style. Oh, oh, oh oui. Je suis sûr que c'est moi qui l'origine du rouge. C'est coquet, là. couleur. Alors, réincarnation. Ils savent pas écrire, hein. c'est réincarnation. Apprenti joueur de flûte. J'espère qu'il ne va pas rester longtemps un apprenti, lui tes Je te connais ou pas Bélier, bélier du zodiaque. Sainto, guerrier symphonique. Fleur en lumière solaire. Non, pas mal. Ouais. Tira source de la de... destruction. Ah ouais, suis... Elle brille. Hein. Oui, mais... Ascension cifère magie, rend plus. Spectre cifère dirais toi. Et beau seigneur de la rive. J'ai plus de barbe. Ah non, je l'ai taillé là parce qu'on arrive à 25. Alors faut que je fasse beau. Ah bah oui. Évidemment. Ouais. Évidemment. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ouvrir des posters Moi aussi. Moi aussi.